Bonjour, euh, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Val d'Azer pour euh, l'émission que vous connaissez qui s'appelle Parcours de vie où je reçois effectivement une personnalité au parcours atypique et riche et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Nathalie Bonnet qui est euh, personnel de direction, euh, c'est-à-dire principale du collège Alexis Candelaft où je travaille et aujourd'hui on va passer du vous au tu, c'est un bon exercice pour moi. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors bien... <rire> Donc, euh, bienvenue, euh, alors toi tu as une carrière qui est longue et variée, pleine d'anecdotes et d'anecdotes qui me sont chères parce que c'est l'éducation et parce que je pense que c'est un des éléments centraux en fait, de, ben de la France, de toute l'humanité en général. Euh, nous, on s'est rencontrés, parce que je commence toujours sur le principe de la rencontre, avant de revenir justement au parcours euh, propre. On s'est rencontrés, alors j'ai beaucoup de mal avec le temps qui file très vite, mais je dirais il y a 3-4 ans, 5... Septembre 2018. Septembre 2018, et vous avez passé... Oh, tu! Ah, ouais! <rire> <rire> non, non, non, beaucoup de travail! Et donc, tu as passé une année, ce que je comprends tout à fait, à regarder comment tout le monde fonctionnait. Et à partir du moment où tu as calé les choses, euh, ben, tu as accompagné, et c'est ça que j'apprécie énormément, c'est qu'en fait, tous nos choix en fait, pédagogiques, euh, tu les as accompagnés du mieux que tu pouvais par rapport aux élèves. Et tu nous as toujours dit, ce qui est important, c'est les élèves et euh, je vous accompagnerai si c'est dans l'intérêt des élèves. Et Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est à la Marcel Pagnol et j'ai toujours trouvé que tu avais cette attitude euh, très ancienne France, mais ce n'est pas péjoratif du tout, hein. c'est ouais. très euh, <rire> école républicaine, Marcel Pagnol, le, le fait enfin prendre du temps pour les gens et de la considération pour les élèves. J'en vois défiler des, des, je des centaines, mais des dizaines, et je sais qu'ils sont toujours rassérénés. Parfois, effectivement, tu leur passes des chasses, mais ils n'ont pas une acrimonie. Ils sont, enfin, ils sont conscients des choses et tu, tu les aides à grandir. Et je trouve ça formidable. Donc, alors, euh, Nathalie, toi, tu viens d'une région lointaine d'ici. Même si tu travailles ici, tu viens de Bourges. Oui, Bourges, le chef-lieu du Cher. Okay. Voilà, je suis née donc, en 1965, d'une famille de six enfants. Et j'étais la petite dernière. Voilà, Cinq filles et un garçon. Et euh, voilà, une ville que j'ai affectionnée pendant 18 ans, mais j'étais très contente de partir faire mes études ailleurs. Et puis, quand j'y retourne, je n'ai pas forcément beaucoup de nostalgie. D'accord. Voilà. Donc, collège, lycée. Oui. Euh, et un élément très intéressant qui est le fait de la passion de l'allemand. Oui. Pourquoi Alors, la passion de l'allemand, depuis petite, j'ai eu la chance d'être dans un quartier où il y avait une école pilote. Et on a eu une assistante d'allemand qui était là depuis, la, je pense, à peu près la grande section de maternelle. Alors, je ne sais plus exactement, c'est un peu lointain dans mes souvenirs. Et puis ça s'est perpétué à l'école primaire. Et c'est vrai que donc, moi, j'ai fait six ans avec, alors je ne me rappelle plus le taux horaire, hein, si c'est une heure, deux heures par semaine. Mais en effet, ça a développé chez moi un vrai amour de l'allemand. D'ailleurs, j'ai fait des pieds et des mains arrivé au collège pour faire allemand première langue, ce qui n'était pas du tout, du tout à la mode dans ma famille. Moi, je suis issue d'une famille où il y avait de, de, de vrais griefs euh, post-guerre et que quand on choisit l'allemand, ce n'était pas anodin. Et donc, il a fallu que je bataille beaucoup. Ma maman a dû demander un rendez-vous au chef d'établissement parce que j'avais dit que si je ne faisais pas allemand, ben, je ne ferais rien du tout au collège. Donc, le chef d'établissement, qui était quelqu'un qui a dû voir que j'avais un petit peu de caractère, a dit à ma maman, il eh ben, faut qu'elle fasse allemand. Voilà. <rire> Chouette. Donc, euh, au lycée, forcément, ça continue oui. et avec un désir visiblement de... Prof d'allemand Oui, prof d'allemand. Oui, je pense que... Enfin, prof, alors à prof d'allemand, oui, parce que allemand, voilà, mais prof avant tout. Prof avant tout. Donc, déjà, il y été... avait déjà une fibre, en fait, de ah, la oui, transmission. Oui, ah oui, oui, depuis toujours. C'est fascinant quand même. Ouais, depuis toujours et parce que euh, je pense que d'abord, j'ai été élevée toujours au milieu des enfants. Moi, j'ai toujours connu, j'habitais dans une cité où on était beaucoup d'enfants. Euh, la dernière de 6, donc des neveux très vite aussi, donc mmh. une famille avec beaucoup d'enfants. Ma maman était nourrice, donc il y avait des enfants plein à la maison tout le temps. Et euh, je, dois, je dois dire que je ne voyais pas bien ce que je pourrais faire d'autre que de m'occuper d'enfants. Et en l'occurrence, bah, un prof ou un stitch, je n'étais pas très décidée à cette époque-là. ok Donc à euh, un moment, le break, on bascule, on se dit « tiens, je vais faire un DUT biologie ». Parce que j'étais un peu scientifique, beaucoup plus que littéraire. Le, le côté littéraire m'aurait beaucoup euh, posé de problèmes parce qu'à cette époque-là, je n'aimais pas trop la littérature. Je n'étais pas trop euh, là-dedans. J'étais par contre plutôt scientifique. Donc, je me suis dit, bah, je ferais prof de bio. Ce qui est pas mal, parce qu'en même temps, l'allemand, ouais. c'est logique. Voilà. La bio, c'est oui. logique ouais, aussi. aussi. Enfin... L'allemand, la, la, le, mmh. le, et j'ai fait du latin aussi. Et cette mmh. grammaire, mmh. c'était très bien pour moi. Ça correspondait exactement à ce que je à ma logique, à ma façon d'être, euh, que les choses rentrent dans les cases. Mmh. Voilà. Donc on arrive à faire un DUT biologie et là donc on va pouvoir passer au cœur du sujet. Le concours de ouais. d'Instit à cette époque-là. Alors là, je dois dire que c'est quelque chose qui et quand j'y repense de plus en plus, ma maman m'a poussé. En fait, c'est elle qui m'a dit, qui m'a, voyez, enfin, téléphoné à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas les portables, et qui m'a dit, tu sais, il y a un concours d'un site exceptionnel. C'était une année, je pense, où il manquait d'un site et il y a eu un concours exceptionnel. Et ma maman m'a dit, bah écoute, il y a un concours, tu veux pas le présenter il faut savoir que ma maman était à l'école jusqu'à 19 ans, ce qui était très rare à cette époque-là. Euh, enfin, parce que moi, mes parents étaient âgés. Hein. Moi, j'étais la dernière, euh, 20 ans après mon premier frère. Donc, moi, j'ai eu des parents âgés. Donc, ma maman était âgée et euh, elle a dû arrêter l'école parce qu'elle ben bah, tombé enceinte. Euh, oui. Voilà, c'est les femmes de cette époque-là. Et je pense qu'elle aurait voulu être un slip. Et je pense que le jour où elle m'a dit il y a un concours, je crois que quelque part, elle a projeté. fait un transfert. Mmh. Voilà. Mais ce qui était très bien parce que c'est un transfert que j'ai complètement assumé. Donc je me suis retrouvée après euh, bah avec le concours, il prenait 100, 100 personnes et les 50 premiers allaient à l'école normale de Chartres et puis les 50 autres allaient sur le terrain. Et c'est là où j'ai débuté. Donc à nos gens le retrouvent. Alors nos gens le retrouve donc c'est ça, on attaque et 7 académies au total il me semble, ouais. ce qui fait énorme quand même. Et maintenant, c'est à toi, parce que là, cette partie-là, je ne la connais pas. <rire> donc, il va falloir que tu nous émailles tout, tout ça, ouais. de toutes les anecdotes. Et ouais. on, on commence par nos gens. Alors, nos tu... gens le retrouvent, oui. Voilà, donc euh, le mardi, sur les bancs de la fac, puisque j'avais entamé une licence de sciences, hein, puisque de bio, en fait. Euh, on était au mois de septembre, le concours je l'ai passé dans le mois de septembre et euh, donc au mois de novembre, le mardi, on m'appelle en me disant eh « écoutez, voilà, vous avez un poste à partir de jeudi, donc le 21 novembre, je me rappelle, hein, 85, euh, vous, rentrez, vous êtes en poste, donc nos gens le retrouvent, vous allez faire des cartes de décharge ». Et alors là, je dois dire que quart de décharge, donc j'ai à la dame de l'inspection, je lui dis, mais c'est quoi Je dois aller chercher les enfants en bus et tout. Et là, elle me dit, non, non, non, quart de décharge, les, les, les directeurs sont déchargés, soit à quart temps, soit à mi-temps. Et vous, donc, vous allez faire les quarts de décharge des, en, des directeurs. Voilà, ça y est. Voilà, donc c'était très drôle cette entrée. Et je me suis rendu compte que déjà, il y avait un vocabulaire dans, qui va être très propre à l'éducation nationale. nationale voilà, donc je me suis retrouvée euh, la première année avec euh, trois postes différents puisque j'avais des CM1, des CE1 et des petites sections de maternelle dans un tout petit village. Ils n'étaient pas mélangés encore Ah non, non, non, c'était un jour les CM1, un jour les CE1 et euh, les deux autres jours des petites sections de maternelle. Et la petite anecdote des CM1, le premier jour, donc le jeudi, je suis arrivée et la directrice m'a dit « Bah voilà ta classe ». Voilà, donc on vous met devant 27, 28 élèves. Vous ne savez absolument pas ce qu'il y a à faire. Et là il y a un gamin qui arrive et qui avait un renard que son papy avait tué à la chasse la veille. Et donc elle m'a dit bah, c'est tombé bien t'as qu'à faire une leçon sur le renard. Et là il faut être inventif. Mais ça forme. Hein. Voilà. C'est bien le coup du renard. On va continuer sur ça. Oui. Ok. Donc là-dessus, donc l'année se passe comment avec du recul euh, sur cette première année ça. Ça se passe, okay. euh, c'est douloureux parfois, euh, après euh, le monde du premier degré c'est un monde très chaleureux et j'ai vite, vite vite trouvé des gens euh, voilà, qui m'ont pris sous leurs ailes, euh, avec qui on faisait les preps le soir pour le lendemain. Euh qui me corrigeait quand on me disait « non, mais là tu vas trop vite, faut faire. Voilà, j'ai appris les mots comme les prérequis, les... toutes ces petites choses sympathiques. Mais non, non, je, je dis mer... vraiment merci aux collègues de cette époque-là, parce que c'est pas évident. J'ai dû voir un conseiller pédagogique la première fois au mois de mars. Donc c'est-à-dire qu'il y avait déjà du mal de faire. Heureusement que j'avais pas trop… <rire> martyriser les pauvres élèves. Mais en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les cités ou dans les... Oui, dans les cités, généralement, ou dans les quartiers, c'est qu'effectivement, il y a une grande solidarité. Ça oui. existe toujours. Oui. Ça, c'est vraiment un truc qui est bien. Et euh, donc, nos gens, combien de temps Eh ben nos gens le retrouvent un an. Ensuite, un an d'école normale à Chartres. Alors, l'école normale, ça consistait en quoi Eh ben c'était la même chose qu'après l'IUFM et après l'ESPE. Et maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'IH, je ne sais pas quoi. Euh, voilà donc c'est alors l'école normale c'était euh, bah, des cours moi j'en ai pas un très très bon souvenir parce que alors j'ose espérer que ça a changé moi j'ai trouvé que c'était pas tellement adapté à moi j'arrivais d'un autre terrain où j'avais galéré mmh. et donc j'attendais des réponses moi j'avais besoin qu'on me dise quand tu arrives dans une classe tu fais ça tu fais ça tu fais ça et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça voilà donc j'ai trouvé que la formation avait été très très euh... Bah, pas dans pas dans pas dans notre attente donc on a on était une promo assez euh, rebelle donc on a euh, refusé de passer l'examen de, de fin d'année on a ah oui oui on a été rebelle parce qu'en fait on était tous d'accord à se dire mais c'est n'importe quoi, quoi. c'est pas c'est pas ça qu'on est venu chercher pendant un an voilà d'abord on avait tous envie de retourner sur le terrain parce que je pense que quand on y a goûté on n'a plus envie de partir ouais, c'est vraiment un choix, un choix d'élèves, enfin un choix pédagogique. Ah euh, oui, ouais, ah C'est ah vraiment ah viscéral. Ah hein. ah C'est ah oui. pour ça que je disais masse de parce qu'il y a cette, ah cette oui, oui, vie nécessaire ah d'aller ah transmettre. Ah ah et euh, donc, à la fin de nos gens... Alors, elle nos demande. gens, Chartres, ensuite ouais. premier poste à Dreux. Okay. Donc, Par choix ou parce qu'il y a eu ah ça Ah non, non, non, non, parce qu'en fait, j'étais dans l'académie, et euh, donc on postulait dans l'académie. Et puis, bah, voilà, après, la vie a fait que j'ai rencontré mon ex-mari, et lui euh, travaillait en région parisienne. Donc, ils faisaient les chemins d'Reux. Donc, après, bah, j'ai demandé ma mutation. Alors, pareil, là, l'anecdote, les collègues me disaient, non, mais attends, tu que qu'un an d'ancienneté, tu n'auras pas de mutation et tout. Moi bon, J'avais pris la carte de France. Enfin, J'étais vraiment une provinciale. Moi, je ne connaissais pas Paris. Et donc, j'avais pris. Puis, j'avais vu tous les numéros autour. J'avais fait 93, 95, et tout ça. Et j'ai tout mis sur les vœux. Et bien sûr, j'ai eu le 93. <rire> <rire> voilà. Et les collègues me disaient, oh, ouais, tu as vachement de chance, tranquille. La première fois, où tu demandes" Donc, le week-end, avec mon ex-mari, on est allé voir le 93. Et j'ai compris pourquoi j'avais ma mutation. <rire> voilà. Alors, donc. Et, bon, 93, ouais. épinay sur scène. Euh, j'ai fait pff, quelques années sur épinay sur scène. Je devais faire 3-4 ans, mais en changeant beaucoup, beaucoup d'école. Parce que j'avais pas de poste fixe. Euh, donc, je faisais encore des décharges de direction. Et j'ai eu ben, mes deux enfants, les deux grands. Et puis, euh, mon ex-mari est parti travailler à Bruxelles. Et donc là, j'ai demandé à une mutation pour le département du Nord. Mais comme à cette époque-là, le 93 était déficitaire, on a refusé ma demande de mutation. Donc, j'ai dû mettre une année en disponibilité où je suis allée vivre en Belgique. Et là, autre anecdote, j'ai demandé à avoir un équivalent, puisqu'on était quand même déjà dans l'Europe, hein, on était en 92, donc euh, l'Europe, elle était déjà quand même là. J'ai demandé à avoir une équivalence de diplôme et on m'a bien fait comprendre que euh, non, non, on ne pouvait pas être euh, passé site en France à instit en Belgique. Ce n'était pas du tout, du tout la même chose. Donc, j'ai galéré, j'ai fait faire essayer de faire des validations d'acquis et tout. Et puis, au bout de, de la je n'avais pas fini mes démarches, que bah, l'année scolaire était finie, j'ai demandé la mutation pour l'année d'après. Et comme je leur avais dit que de toute façon, je ne pas dans le 9-3, ils ont accepté. Et donc, j'ai été mutée dans le 59. Et dans le 9-3, <coughs> euh, sentiment d'utilité Oui. La question, parce qu'on a toujours... Par... Oui. Ouais. Ouais. Alors non, non. après, je pense que j'étais trop jeune, peut-être, mmh. pour me rendre compte de, de vraiment... Alors, j'y ai mis beaucoup. Hein. J'y ai mis énormément, et de ma santé, et de mon énergie, et de tout. Mais euh, j'ai des regrets aujourd'hui. Parce que j'aurais pu faire plus, j'aurais sans doute pu m'investir plus. Et... Mais parce que quand on est jeune, voilà, on ne voit pas forcément. Oui, euh... je sais, pareil. Ah. Je... Mais bon, hum. ça forme. Oui, et puis une vie aussi. Moi, j'avais des enfants en bas âge, donc c'est vrai qu'on n'agit pas, on... hum. enfin, on... On pas pareil. Quoi, parce qu'on n'a pas le même temps de libre, on n'a pas le même... Voilà, on a d'autres choses qui occupent le temps. Donc, mutation. Mutation. Dans le département du Nord. Très beau département. Alors ça, je sais que c'est un moment marquant, ouais, parce que ouais, tu en as parlé. Ouais. Un très, très bon moment, avec plein de, plein de beaux souvenirs, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de sentiments, alors là, d'impuissance. Euh, de, de, je je, je n'ai même pas les mots, et ça m'émeut encore quand mmh. j'en parle, parce que j'étais directrice d'école d'une maternelle, j'étais au cœur d'une cité, ou euh, dans la cité qui s'appelait les provinces françaises, mais qui n'avait de français que le nom, parce que c'était beaucoup de, de familles maliennes, de familles tout ça qui avaient été mis, puisque c'était des anciens appartements des, des bourgeois de Maubeuge, donc qui étaient des F5 ou F6, qui ont été ensuite, euh, ils ont regroupés, donc ça faisait des F12, des F14, et on y a mis euh, toutes les familles, euh, les, les populations, il bah, y avait beaucoup de populations euh, africaines, et, euh, et c'était un vrai bonheur, mais c'était un vrai bonheur. Après, avec tous les à côté, hein, c'est-à-dire avec euh, tout ce qu'allait, euh, avec euh, la pauvreté, la précarité, le début des familles monoparentales hyper compliquées, avec des femmes battues, avec des enfants euh, qui étaient déjà dans le milieu de la drogue, avec, euh, et, ouais, sentiment d'impuissance. Là, j'y ai laissé beaucoup de plumes, beaucoup de kilos, euh, mais, mais je regrette rien, et... Euh, et je pense que s'il fallait, j'y retournerais. Mmh. Et les petits, parce qu'ils savent les petits, les... Mmh. ce qu'on fait pour eux, ils étaient contents, ça leur ach... je pense que vous leur avez changé leur vie. Ah, je ne sais pas si je leur ai changé la vie, leur vie, non. eux ils ont changé la mienne, ça c'est sûr. Ils ont changé ma façon de voir les choses, ils ont changé ma façon de, de, de ce que j'ai transmis à mes enfants aussi. Et euh, non, non, ça a été. Euh, oui, je pense que sans doute je leur ai amené quelque chose, mais je pense que tout enseignant apporte quelque chose aux, aux enfants. Alors, euh, chacun a des degrés divers et puis en fonction des sensibilités de chacun, mais euh, oui, je pense que. Une ou deux anecdotes sur le Nord Il y en a tellement. Ouais, c'est ça, et puis elles ne sont, sont pas très jolies, enfin, elles ne sont pas gaies, quoi. C'est des anecdotes. Euh... Bah, c'est la vie. Ouais, ouais, mais je ne veux pas salir ça. Okay. Ce, ce, ce dépa... enfin, ce, cet endroit que j'affectionne particulièrement. Je ne veux pas salir les, les personnes, mais c'est des vraies, des, des épreuves de vie. Et, et des... Alors, bien sûr, hein, que quand on est sur le, le, le moment, on... voilà, je... enfin, l'anecdote la, qui me vient comme ça, mais qui n'est pas du tout drôle et qui... Euh... Vous voyez, des familles où les toilettes étaient bouchées, les enfants faisaient leurs besoins dans les vies d'ordures. Donc, il euh, y avait des pétitions, des machins, parce que les vies d'ordures étaient sales. Et, et ça crée des, des tensions dans le quartier. Et c'est sûr que quand on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde Et on était en France, et on était il y a, il y a 30 ans, quoi. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça soit tellement différent. Ouais. Je pense que tu as quand même dû faire beaucoup le fait d'être heureuse, parce que je pense que tu arrivais heureuse, cadrante, mais... Ah, moi, je ne suis jamais allée nulle part loin, hein. Jamais. Ouais. Jamais. Même dans les moments durs, euh, jamais. Combien de temps dans le Nord Eh bien, dans le Nord, je suis restée euh, de 92 à 98, puisque ma fille est née dans le Jura. On est par... Je suis partie dans le Jura 98. Euh, Où ça, dans le Jura Saint-Claude. <rire> oui, je connais bien, j'y suis allée aussi. <rire> voilà. Alors, donc, Saint-Claude, mmh. euh, ça neige. Euh... Il fait froid. Et oui. <rire> euh... Saint-Claude, pas facile. Une ville où il est difficile de se faire une place. J'avais la chance d'être la directrice d'école du centre-ville. Donc, j'ai été très vite identifiée. Mais, euh, ouais, ouais, ouais les, le, le Saint-Claudien euh, a été habitué à vivre tout seul, un oui. peu en autarcie. Et donc, pour rentrer, c'est un peu compliqué. Mais par contre, une fois qu'on est, c'est un peu comme dans le Nord. Quoi. Après, euh, on est adopté. Et combien de temps dans le Jura, saint et ben Dans le Jura, euh, six ans. Quand même Ouais. Ah oui, 6 ouais, ouais, ans. Et après Et après... Parce qu'on se rapproche, euh, là. Oui, oui, oui, on se rapproche. Donc là, on était en à peu près 2004. Hein, donc là, euh, Valence, donc là, la Drôme. On a buté pour les Valence et moi, je travaillais à Valence. Donc c'est pareil, j'étais directrice d'école, dans une école euh, d'un quartier de Valence euh, défavorisé. Donc c'était aussi un peu dur. Le soleil en plus, mais dur quand même. Là on, là, on est toujours sur, le, sur du, fin, ce qu'on appelle du premier degré, c'est-à-dire ah institutrice oui, oui. et tout ça. Ouais. Ah oui, oui. oui. Enfin, J'aime bien dire institutrice. quand j'avais passé le cours de professeur des écoles et euh, j'avais passé aussi dans le Jural ce qu'on appelle le CAFIPEM pour être maître formateur. Donc, je recevais des stagiaires dans ma classe. Alors, ça, c'était que du bonheur. Parce que transmettre aux gens euh, la passion qui nous anime, je, je, je, je trouve ça. Euh, Formidable. Donc euh, une, fois, euh, une fois le Jura fini, hum. tu vas où Et bien donc Valence, Valence euh, maternelle dans, le, dans un quartier de Valence, euh, pendant euh, trois ans je crois, et après euh, s'est posé la question euh, de, de faire un peu autre chose, donc j'ai tenté d'être directrice d'école d'application, quand on a le CAFIPEM, on peut okay. prétendre à ça. En plus, moi, j'avais pas mal d'années de direction dans le, derrière moi, donc j'étais tout à fait euh, légitime. Bah, sauf qu'il n'y a pas forcément beaucoup de postes, parce que des écoles d'appli, il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Donc, j'ai passé les entretiens. Et puis, en même temps, euh, j'ai passé le concours de personnel de direction. Alors, je l'ai passé une fois. Je l'ai raté. Mais moi, j'aime bien faire les choses deux fois. Voilà, je fais le brouillon, puis après, je mmh. fais... Voilà. Donc, euh, bon, je l'ai raté la première année. En fait, la première année, il était... Alors, ce n'est pas du tout pour, pour dire que ce n'est pas de ma faute. Hein, il était, ils l'ont changé entre les deux années où je l'ai passé. Et la première année, c'était un système qui était beaucoup plus favorable aux gens du second degré. Parce qu'il y lycée. avait un dossier mmh. à rendre où il fallait dire euh, tout ce qu'on avait mis en place comme projet pédagogique. Alors, moi, en maternelle... Euh, je ne pouvais même pas parler d'une liaison avec le collège, donc j'avais un dossier euh, qui n'était pas inintéressant, mais qui ne correspondait pas forcément aux fonctions auxquelles je prétendais en tant que personnel de direction. Donc, j'ai été recalé, ce qui était normal. Et la deuxième année, par contre, on, on avait euh, vraiment on parlait de notre parcours, de tout ce qu'on avait mis et des compétences qu'on avait pu acquérir dans chacun de nos postes, qui faisaient qu'aujourd'hui, on se sentait les, les capable. De... Voilà. Et pourquoi personnel de direction alors, pourquoi personnel de direction Pour une chose très simple, c'est que quand on est euh, instit euh, et moi j'avais arrêté donc, à, à bat plus 2 puisque j'étais euh, les derniers, ce qu'on appelait fils d'og qu quand on était recruté en tant qu'instit Et quand on... Donc après instit la voix, c'est ou conseillère pédagogique, donc je pouvais l'être mmh. en tant qu'affipène, moi ça ne m'intéressait pas du tout, parce que là on s'éloigne des classes, et moi c'était pas du tout ce qu'on voulait, voilà. Sinon, il y avait IEN, donc Inspecteur d'Éducation Nationale, mais là, il fallait une licence. Et moi, je ne l'avais pas validée, ma licence, donc je ne pouvais pas. Par contre, personnel de direction, à partir du moment où on est instit, prof, mmh. conseiller d'orientation, CPE, tout ça, on peut le passer. Donc, je l'ai passé, et la deuxième fois a été la bonne. Alors, première nomination Première nomination, c'est Ciné-Parisé, banlieue de Grenoble. Voilà. Euh, trois ans, euh, collège difficile. Euh, Bon, après, j'ai quand même apprécié la proximité avec la ville. Je me suis bien rendu compte, et après, dans mes autres postes, que quand on est à côté, qu'on a le tram qui passe devant son collège et qu'on veut faire des trucs, c'est bien, pratique. je pense, sympa. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Aller au musée, aller au théâtre, mmh. aller au cinéma, euh, ça ne demande pas toute la logistique. Euh... Mais ce qui sous-entend, que <coughs> tu es toujours, d'ailleurs, proche des élèves pour, faire, pour engager des projets même, si plus, ah bah, même proche, si plus en cours Proche des élèves, mais surtout des enseignants, parce mmh. que les projets, c'est avant tout les enseignants. Ouais. Alors, bien sûr, c'est au bénéfice des élèves, mais c'est d'abord avec les enseignants. Ah oui, oui, alors... Euh les six ans d'adjointe, j'ai fait donc trois ans à Sessiné, puis après trois ans à Porte les valances, Je pense qu'en tant qu'adjoint, on est un petit peu moins dans l'accompagnement des projets parce qu'on gère déjà tout ce qui est la planification, l'organisation, ouais. la logistique. Donc, on est un petit peu moins dans les projets. On est vraiment là un facilitateur, c'est-à-dire il y a un projet, mmh. on organise, on fait les plannings, on voit qui accompagne, qui fait quoi, qui fait quoi. Bon, mais euh, après, en tant que chef d'établissement, oui. oui. Là, c'est vraiment... Euh... Je pense que c'est la mission première euh, quand on veut faire tourner un établissement, c'est d'aller chercher les forces vives et, de... et du RH. Du RH, oui. Donc, on arrive à euh, Valence, me... ouais. enfin Porte les valences les valences deuxième poste d'adjointe, ouais. donc encore trois ans, donc dans un gros collège, hein, 900 élèves. Ouais. Donc, euh, un gros collège, mais j'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables. J'ai un très, très bon souvenir de cet établissement. J'ai travaillé avec une chef formidable et un CPE extraordinaire. Et on a passé euh, trois ans de vrai bonheur. On était vraiment une équipe hyper soudée. Euh, on avait exactement les mêmes valeurs. On, on partageait tout. Et c'était vraiment euh, ouais, un beau souvenir et une belle entrée dans le métier. En fait, je crois que c'est aussi ce qui a qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette hargne et que je crois énormément au projet et au groupe et au collectif, parce que je pense qu'il n'y a qu'avec ça qu'on avance. Oui, surtout aujourd'hui on a besoin oui. d'avoir cette cohésion, vraiment. Euh, mais nous, nous y reviendrons. Mmh. Donc, euh, porte les valence vous partez de porte... Oh mmh. tu, vous, tu, vous partez part... de porte-valence <rire> Et là, j'ai ma mutation euh, en tant que chef d'établissement, donc mon premier rôle de, euh, poste de principal euh, donc à Tigneux-Gemaisieux, nord NorIsère. Voilà, un secteur euh, assez, euh, enfin, assez, euh, mitigé, enfin, assez hétérogène. Hein. Il y avait, euh, on va dire, euh, des populations de toutes de tout classes, hein, avec des CSP aussi bien défavorisés que favorisés. Euh, un collège plutôt sympathique, pareil, euh, où il aurait dû y avoir une restructuration que je n'ai jamais vue non plus pendant les trois ans. Mais bon, euh, voilà. Et non, euh, bon souvenir, une prise de poste euh, pas forcément évidente parce qu'on fait toujours les erreurs. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous parliez de l'année où on regarde. On apprend ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée chef d'établissement dans mon premier établissement, j'ai un petit peu envie de tout bouleverser. Et ça a été un peu dur, au je n'ai <rire> pas forcément été accueillie, bras ouverts, dans la salle des profs. Donc, j'ai appris de mes erreurs, voilà. et je sais maintenant qu'il ne faut plus y aller comme ça, il faut d'abord regarder et... mmh. voilà. J'ai vu. <rire> et donc, on arrive... Eh ben on arrive, on arrive à... sur, sur... en 2018, ouais. euh, Chazet. Alors, on arrive à Chazet justement, mmh. donc cette première année et tout ce qui va avec. Mmh. Et après, et bien, effectivement, on engage, on engage des projets. Et tu nous as beaucoup suivis, enfin, nous étant l'ensemble des enseignants, oui. sur tout ce qu'on mène avec les élèves. Et c'est vrai que là, on est sur le, sur le Beaujolais, donc effectivement, on va rentrer sur du, quelque chose de plus local, euh, parce que ça agrège bah, les écoles primaires de tout le coin, que ce soit Les Leschers, Marseille, Sivrieux, Chazé... Euh, Chasselet. Dans le temps, on avait Quincieux qui était très bien aussi. C'est parce que tu es une des plus grandes mmh. communes du Rhône. Et ça permet aussi d'avoir un public qui est vraiment très intéressant. Mmh. On peut faire beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui de l'évolution, parce que tu as dû la, la voir avec toutes ces années, tous ces bahuts en fait de l'évolution qui était plutôt ce qu'on appelle du frontal, c'est-à-dire euh, l'enseignement direct hein, qu f... et que je pense essentiel hein, quand même, hein, parce qu'il faut quand même mmh. qu'on puisse transmettre un moment et qu'ils apprennent avec aujourd'hui ce qu'on peut appeler la pédagogie de projet qui n'est pas… Euh, je ne pense pas qu'il faut, il faut un mix en fait entre toutes les, tous les enseignements. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui justement de cette évolution-là ben, Elle est nécessaire. Hein. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire euh, sans évoluer. Alors moi, je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas tout jeter d'avant et tout, tout rénover d'un coup. Il faut, on sert de ce, qui a, de ce qui fonctionnait quand même avant et puis il y a quand même des bases à, à conserver, ouais. hein, notamment… Euh, alors c'est pas forcément, moi j'aime pas le mot frontal, parce que dans le mot frontal, on a vraiment l'impression d'un affrontement et je pense pas que quand on est non, dans est une classe... Non, c'est parce place... que c'était le maître non, non, mais, ou le voilà, professeur le maître, par rapport à moi. Euh, c'était euh, ouais. le cours, mmh. ce qu'on appelait le cours magistral, mais euh, moi je pense que le, le, ça, on a changé de sens, c'est-à-dire que je pense que l'enseignant avant était celui qui détenait le savoir avec les apprenants vraiment qui étaient là à boire les paroles, ce qu'on a été nous à l'école, ouais. hein, on, on, on disait rien, on se tenait tranquille et... Et même si ça ne nous plaisait pas, aujourd'hui, avec un public beaucoup plus difficile, hein, qui est plus habitué d'abord à ce qu'on lui demande son avis, ce qui n'est pas forcément plus mal, et euh, où donc là, euh, l'enseignant, pour moi, aujourd'hui, ouais, et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, hein, est plus un outil pour l'élève, dont l'élève va servir en, temps, en termes de ressources pour construire son savoir, plutôt que celui qui va venir lui déverser du savoir. Alors, ce n'est pas très habilement dit, mais... Euh, Alors, hum, je... C'est vrai, j'ai l'impression qu'on bascule vers ça, mm. parce qu'il y a aussi Internet. Avant, on n'avait pas, on, tout ça, on avait les livres, c'était beaucoup plus long. Le mm. temps d'apprentissage était beaucoup plus long. C'est un temps différent maintenant, parce qu'il n'y a qu'à cliquer, comme oui. dit une amie. Oui, Et on effectivement, on a, on a la réponse. Oui. Et, euh, Et les élèves le savent très bien. Bah oui, d'ailleurs, ils vérifient mm. si on a justement les compétences. Oui. Après, ils sont parfois un peu feignasses. Oui, bah et oui. euh, on a toujours ce rôle de transmission aussi, Bien parce qu'ils n'iront pas chercher naturellement euh, les ressources. Non, et puis même s'ils vont les rechercher, il euh, y a trop d'informations sur oui. Internet. Hein, et, et je pense qu'ils n'ont pas encore les codes pour savoir ce qui, ce qui est de l'ordre du vrai, du à vérifier, et puis les, les sources. Et je pense que l'enseignant, justement, il est là pour leur apprendre à cette chercher. manne d'informations, comment je la gère, comment euh, euh, j'enlève ce qui peut ne pas être... Euh, fiable. Et euh, oui, oui, alors c'est vraiment notre travail. Enfin, moi, je pense que je suis partie de, de, de, de maîtresse d'école au moment où ça s'est articulé. Doucement. Donc moi, je n'ai pas connu ça, alors même s'il y avait déjà quand même des projets et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, vous ne faites plus du tout le même métier, même qu'il y a dix ans. Oui, vu, je l'ai vu. Le hum. basculement, il n'a enfin, pas été aussi brutal, il a été doux en fait, hum. hein, euh, petit à petit. Pour certains, il est brutal. D'accord donc bah, pour Oui, certains, parce oui. que je pense que ça a été difficile. Moi, je pense que les gens qui ont été formés ou qui ont passé le, du CAPES il y, a, il y a quelques années, ils n'étaient pas forcément prêts à ça. C'était des gens qui étaient souvent passionnés par, par leur discipline et qui n'avaient qu'une envie, c'était de la transmettre. Mais je pense qu'ils le sont toujours. En fait. Alors, mais je n'ai pas dit qu'ils l'étaient ah, plus. Par contre, des fois, ils sont désarçonnés parce que la demande en face n'est plus la même qu'avant. C'est juste. Mais c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que je me dis. Il y a quelque, quelque chose, justement, dans, ces, dans les cours aujourd'hui. Alors, ça m'ennuie parce que c'est la, la bienveillance, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel, mais ça a tellement été galvaudé mmh, comme terme mmh, mmh, ces mmh. dernières années, à filer de la bienveillance partout, etc., alors que c'est quelque chose, naturellement, qu'on doit avoir en tant qu'humain vis-à-vis des autres humains. Quoi. Moi, je suis hyper exigeant, ok. Mais, en même temps, je, je les adore. Je veux hum. dire, euh, et, ben, je fais attention à eux euh, et quand ils arrivent, je vois tout de suite quand ça clignote, quand ça ne va pas, ouais. etc. Et on tâche de désenclencher ou euh, de rassurer ou de justement recadrer parce qu'il euh, qu faut faire attention à eux. Quoi. Bien sûr, et puis le cadre, ça en fait partie. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'à un moment, euh, l'école, elle doit être cadrante et si elle ne l'est pas, ce n'est pas sécurisant pour les enfants. Ouais. D'ailleurs, ils viennent chercher ça. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je leur dis. La chose hum. qui ne change jamais de toute façon, c'est que c'est l'école. Le hum. matin, ils arrivent, hum. Ils ont leurs problèmes hein, qui traînent de la famille ou assimilés, hop, ils sont en cours. Ça va les divertir, comme dit Werto en latin, c'est-à-dire les faire tourner vers autre chose. Mm -hmm. Et c'est toujours le même rythme. Au moins, il y a quelque chose de stable oui, dans le chaos qui peut nous voilà. entourer. Oui. Et au moins, ça, c'est toujours la même chose. Oui. Et puis, c'est un endroit où on se soucie d'eux. C'est-à-dire ouais. on se soucie, euh, ils sont absents, on le sait tout de suite, euh, ils sont pas au bon endroit, on le sait tout de suite, et je pense que pour des enfants qui, bah, quelque part, euh, quelquefois sont, sont plutôt livrés à eux-mêmes parce que bah, le travail des parents mmh. et, et euh, bah, l'école, oui, c'est un endroit où on fait attention à eux, et je crois que c'est important, et de plus en plus parce qu'on a, voilà, pour dire ce qu'on veut, mais je pense qu'on a des enfants qui vont pas très bien non, pour certains. Juste. Ouais. Et l'école, elle doit être vigilante à ça. Et je pense que, notamment, la pédagogie, elle doit aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus des élèves le matin bien polis qui arrivent. Et ils ont leur histoire, ils ont leurs difficultés. Ils ont... Et l'école, elle doit prendre tout ça en charge. Alors, c'est énorme. Ah, c'est énorme. énorme. J'allais juste rebondir en disant qu'on n'a plus simplement le, le job de transmetteur de savoir. Effectivement, on est euh... le truc hyper à la mode. On est couteau suisse. Oui, c'est ça. Mais en oui. même temps, c'est vrai, on oui, fait, on fait oui. tout. Mais oui. ça m'a rappelé certains incites de primaire quand quand je les avais, enfin je m'en souviens, qui faisaient tout mmh. déjà à l'époque. Ouais. Et en même temps... Euh, mais on, euh, est, on est vraiment des éducateurs, mais dans, oui, le, grand, dans le sens ouais. large du terme. C'est-à-dire que, oui, on fait tout. Et l'école, euh, par, par les missions qui lui, lui sont données, elle fait tout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on, on apprend à nager un enfant, on lui apprend à la maternelle à faire ses lacets, à dire bonjour, euh, après on lui apprend à gérer Internet, on lui apprend... À et développer son sens critique, à parce que, que c'est hyper important voilà. plus tard. Voilà, et c'est vrai que l'école a pris beaucoup la main, on fait la sécurité routière, mmh. on fait l'éducation sexuelle, fait... Non, mais vrai, quand tu dis ça, ça me fait. Mais rire. non, mais, mais je je vrai. Que, Voilà, oui. c'est on, on est vraiment sur des champs très très larges. Oui. Donc euh, forcément, dans la vie de l'enfant, l'école elle est omniprésente. Et c'est quand même le plus important. Enfin, ouais, vrai, ouais, euh, ouais, a... non, ouais. j'ai pas nié quoi tous les autres métiers, mais pour la construction de l'être. Bien sûr. Et on les a, on les voit quasiment même plus souvent que les parents, presque ah ben, parfois. Pour certains, oui. oui. C'est énorme. Ouais, la ouais. responsabilité aussi qu'on a nous en tant qu'enseignants ouais, ouais. Et au début, quand j'ai commencé, on y reviendra sur une prochaine émission, mmh. où, je pense que c'est à toi, si m'interviewera, euh, où euh, quand je suis arrivé, j'étais tout, tout, tout flamme, enfin pas, pas mmh. conscient des choses. Elle m'a dit, tu as une, une immense responsabilité sur chaque mot que tu poses. Oui. Et moi, au début, bah vas-y gaiement, mmh. Olivier. Et en fait, euh, plus ça avance, plus j'ai conscience de ça et plus c'est terrible à porter. Même si à un moment, je m'en débarrasse parce qu'on est dans l'action et c'est le terrain et il faut y aller. Mmh et qu'on espère que les choses vont se passer, et d'ailleurs elles se passent. Mais c'est vrai que plus ça avance, plus je me dis, on peut changer totalement leur vie, en bien ou en mal d'ailleurs. Et on essaie de le faire en bien tous autant qu'on mm -hmm. est, il me semble. Mais c'est vrai que la responsabilité est très, très lourde. Oui, et puis on, on a tous des souvenirs d'enseignants de, qu'on oui. pour nous, qui ont été à un moment euh, la personne qui a déclenché telle ou telle chose. Mm. Alors des fois, des traumatismes, hein, parce qu'on ah, oui. n'a pas mm. eu que des gens forcément bienveillants. Mais je, oui, en effet, je crois qu'il faut être très conscient que l'enseignant le, euh, quel que soit le niveau, hein, de la petite section jusqu'au lycée et même à l'université, il y a forcément un impact sur euh, l'élève qui est là euh, face à lui. Et, euh, et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir et c'est pour ça qu'en effet chaque mot qu'on peut prononcer, chaque chose qu'on va lui dire, il euh, faut faire très attention. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, il faut, euh, il faut oser s'excuser parce que de temps en temps, on ne dit pas bien, ouais. on n'est euh, pas oui. bon. On n'est pas bon parce qu'on est dans la colère, parce qu'on est dans le, la précipitation, parce qu'on est dans... Euh, on je sais pas nous aussi nos bagages de la maison. Hein. Voilà, on a aussi notre histoire personnelle, on ne s'est pas bien levé, on ne s'est pas... Voilà. Et, et je crois que oui. Et moi, il m'arrive très régulièrement de m'excuser face aux élèves. Parce que, euh, oui, il y a des fois des mots qui débordent notre, euh, de ce qu'on a envie de dire, parce que, oui, on n'a pas laissé le temps au temps, mais parce qu'on est aussi sur un temps restreint à l'école. On les a vrai. entre 8h le matin et 17h. Et pendant tout ce temps-là, il faut qu'il se passe plein de choses. et Quelquefois, il manque du temps pour justement se poser et puis se dire bah « là, on n'est pas dans l'urgence, on va prendre le temps ». Et ça, on ne l'a pas forcément. Ouais. Là, ça me fait penser, on a contrecarré enfin, contre d'une certaine manière pour les projets avec les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, un en particulier, mais qui nous permettent justement de maintenir aussi un lien de travail. Parce que si c'est employé de manière intelligente, enfin, je... il y a ouais, toujours ouais, ouais. manière de faire des choses intelligentes et de continuer. Je pense à, à ces projets-là, je pense à sveilleur par exemple. Mm -hmm. Là, derrière, dans la régie, euh, que vous ne voyez pas aujourd'hui et vous finirez par voir à un moment ou à un autre, il y a Clément et Guillaume qui sont donc, euh, on va dire, lingénieur son de la région et la, la, de la, la station de radio et le cadreur. Mais aussi des anciens élèves. Mais c'est ça, en fait. Voilà. Et c'est mm. des anciens élèves et qui participent toujours au projet mm. et surtout qui transmettent aussi aux, aux autres. Mm. Oui, et puis, puis le fait que des anciens élèves bah, reviennent, hein, bah, ça veut dire que voilà, quelque part, bah, ce que vous avez fait ou ce que le oui, collège en fait, a fait hein, tous ouais. collectivement, eh bien, ça les a marqués. puis c'est peut-être aussi pour ça qu'ils font ce métier-là aujourd'hui et hum. qu'ils qu reviennent quand on a besoin d'eux et qu'ils viennent donner un coup de main. Parce que je pense qu'ils ont, ont mesuré à quel point bah, l'école leur avait apporté, mais comment on peut le mesurer tous Enfin, je veux dire, moi, je suis un pur produit de l'éducation nationale et je dois tout à l'école. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi rendre à César ce qui lui appartient. Et en l'occurrence, moi, c'est l'école qui m'a tout donné. Donc, j'estime que c'est de mon devoir. Et je pense qu'on est tous un peu pareil quand on est dans l'éducation. C'est qu'on rend ce qu'on a reçu. Oui. Et c'est voilà, pour ça aussi qu'on y met notre âme et toute notre énergie. Merci. Je pense qu'on va conclure là-dessus <rire> parce que c'est beau. Je Et ne sais pas si c'est beau, c'est vrai. Voilà, en vrai. même temps, c'est le travail pour la collectivité, ouais. pour le groupe. Je pense que c'est aujourd'hui essentiel, ouais, de redonner quelque chose ouais. qui fasse corps, ouais. En tout cas, un grand merci. Ouais, merci, euh, Madame Bonnet. Accouru, comme ma on dit. Vie. <rire> <rire> merci. Au revoir à tous. À la prochaine émission.